Quelques rappels sur la puissance électrique. Il y a souvent confusion entre puissance et énergie. La puissance, c'est la vitesse à laquelle l'énergie est délivrée. La puissance se mesure en watts, ce qui correspond à des joules par seconde. Voici un exemple pour bien comprendre. Prenons la flamme d'un gros feu de bois ou la flamme d'une bougie pour faire bouillir un litre d'eau. Dans les deux cas, la même quantité d'énergie sera utilisée pour faire bouillir l'eau, soit 335 000 joules. Simplement, ça sera fait plus rapidement avec un feu, 90 secondes, qu'avec une bougie, 27 heures. L'énergie est dégagée plus rapidement avec le feu de bois qu'avec la flamme de la bougie. Le feu de bois est donc plus puissant que la flamme de la bougie. Revenons maintenant à la puissance électrique. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, nous allons réaliser l'expérience suivante à l'aide d'un générateur 6V, d'un ampère et d'un voltmètre, de deux lampes L1 et L2 de 6V et de fils de connexion. Réalisons tout d'abord un simple circuit avec le générateur et la lampe L1. Prenons un générateur réglé sur 6V. Raccordons la borne moins du générateur à une borne de la lampe L1 et la borne plus du générateur à l'autre borne de la lampe. Nous pouvons maintenant fermer le circuit électrique en appuyant sur l'interrupteur. La lampe s'éclaire. Mesurons maintenant l'intensité qui circule dans le circuit. Pour cela, nous allons brancher l'ampèremètre en série en reliant la borne 10A de l'ampèremètre à la borne plus du générateur et la borne com de l'ampèremètre à une borne de la lampe, l'autre borne de la lampe étant reliée à la borne moins du générateur. Cherchons maintenant le bon calibre en partant toujours du calibre le plus grand. Nous lisons 109 mA. Mesurons maintenant la tension qui circule aux bornes de la lampe L1. Pour cela, branchons la borne V du voltmètre à une borne de la lampe L1 et la borne COM du voltmètre à l'autre borne de la lampe. Il s'agit d'un montage en dérivation. Nous lisons 6,36 volts. Prenons maintenant la lampe L2. Et renouvelons l'expérience. Nous constatons que l'éclairage de la lampe n'est pas le même. Nous lisons les valeurs suivantes. Intensité, 364 mA. Et tension, 6,40 volts. Comparons l'éclairement des deux lampes sur les photos. Nous constatons que la lampe L2 s'éclaire davantage. Réalisons également le schéma électrique du circuit. Nous pouvons maintenant tirer quelques conclusions sur l'expérience que nous venons de réaliser. La lampe L2 a la puissance nominale la plus élevée et il est normal que ce soit elle qui brille le plus. Rappelons que la puissance nominale est la puissance normale de fonctionnement d'un appareil. D'après les mesures d'intensité effectuées, nous constatons que l'éclat d'une lampe est lié à l'intensité du courant qui la traverse. On peut en déduire que l'intensité qui traverse une lampe dépend de la puissance nominale. Le produit de la tension par l'intensité, U fois I, a à peu près la même valeur que la puissance nominale des lampes. Les écarts que l'on constate dans le tableau sont dus essentiellement au générateur qui délivre un peu plus de 6 volts. Retenons que la puissance en watts est donc le produit de la tension en volts et de l'intensité en ampères. P égale Ui.